Journal de Journal Finks, 22 mars 2018, 19h. J'ai toujours trouvé ça complètement débile de tenir un journal, qu'il soit audio ou écrit. Je ne sais plus trop à quel moment j'ai changé d'avis. Oh, en fait si, probablement le moment où un mec a braqué son flingue sur ma tempe et m'a ordonné de commencer un journal audio à l'aide de mon téléphone. Le seul petit problème qu'il y a avec le type en question, c'est que c'est ma main. Bien sûr, vous ne me croirez pas, mais, mais bon, pas la question, ce n'est pas le plus important. Parce qu'en fait, le plus important, c'est que je suis en train de pointer un calibre 9 mm, alternativement en direction de mon crâne, et en direction d'une petite foule de sales nobles aristocrates, tous plus gras les uns que les autres. Cet après-midi, ma main m'a dit « Putain mec, t'en as pas marre de te faire enculer, de vivre dans ton 3 mètres carrés avec pour seul réconfort un pauvre verre de whisky tous les soirs pendant que l'autre s'engraisse sur ton dos de prolétaire juste parce qu'ils sont bien nés. » Je t'ai pas encore ivre à ce moment-là, donc je suis répondu tout naturellement, hein c'est vrai que c'est pas la joie, mais mon pote, comment tu veux que je change ça Et là, ma main a pris un air réprobateur, non mais vraiment, ses yeux, qui sont foncés d'ailleurs au passage, sont plissés sous le poids du désespoir, et elle a froncé les sourcils, ce qui donnait un drôle d'effet, je dois dire. Quand j'y repense, en fait, c'était exactement la même expression que celle que prenait ma mère, chaque jour, à chacune de ses paroles, avant de mourir dans un très malheureux accident domestique, n'est-ce pas Enfin bref. Maman m'a main alors répondu, « Est-ce que aurais oublié que t'as un flingue caché sous ton oreiller parce que t'as toujours peur qu'un clou peu shooté à l'héroïne vienne te buter dans ton sommeil ?» Non, j'avais oublié. Pas du tout. Non. Par contre, je crois que mon esprit avait côté que le pistolet pouvait servir à tuer autre chose que des clowns. Du coup, je suis allé chercher le flingue. Puis je me suis retourné devant la classe de ma chambre en demandant à ma main ce que j'allais bien pouvoir faire avec cette arme. Et elle a repris son petit air mi-condescendant, mi-affectueux, et m'a dit de me taire. Elle prenait les commandes. Comme j'ai toujours eu confiance en ma propre intégrité, bah, je l'ai laissé faire. Je laissais prendre le contrôle à ce second moi que je venais de rencontrer, et me faisais ainsi trimballer jusqu'au parlement et la chambre des lords. Un endroit très cossu, chic, bien entretenu. J'aurais adoré y habiter avec ma marguerite. Si seulement une vache ne l'avait pas mangée. À mort les vaches Voilà ce que j'ai toujours pensé, que des saletés, enfin bref, après avoir descendu un ou deux gardes trop attachés à leurs devoirs et une pauvre petite gourde de whisky, précisons bien. Je me suis donc retrouvé dans la chambre des lords, un flingue à la main menaçant toute une tripotée de nobles empêtrés dans leurs vêtements au prix limite malsains. Je peux vous dire qu'ils se sont vêtus quand ils m'ont vu arriver, ah ça oui, je crois qu'ils ont tout de suite compris que ce qui allait suivre n'allait pas leur sembler rigolo du tout. Oh que non, hmm, pas du tout. Et ils sont toujours là, à trembler comme des petits porcelets qu'on emmène à l'abattoir. Hein, mes petits lords préférés Vous êtes là hmm ah, Répondez Répondez Fermez-la Fermez-la Voilà qui est bien. Alors... Où en étais-je Ah oui. Donc, euh, je suis arrivé ici, et ma main m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Quelques mots très doux, une promesse tellement belle que, que je n'ai pas cru un instant. Mais en fait, cela va se réaliser. Pourquoi Parce que j'ai une arme, et qu'ils ont peur. Peur de moi, peur de mon flingue. C'est à ce moment que ma main m'a ordonné d'enregistrer le début d'un journal. Ce que j'exécutais bien sûr. Ma main n'a eu que de bonnes idées aujourd'hui. Alors pourquoi Pourquoi donc Ça serait-elle trompée cette fois-ci À présent, il ne me reste plus qu'à appliquer la proposition qu'elle m'avait susurrée au col de l'oreille auparavant. Elle n'attend que ça, me fixant du canon à vide de son calibre 9 mm, puis yeux yotant du côté de nos petits aristocrates, sans jamais cesser ses allers-retours. Elle n'attend plus que je... Mince, voilà quelques légers embêtements. Rien de grave, rassurez-vous. Le spectacle continue. Monsieur, rendez-vous les mains en l'air, jetez votre arme. Votre foutre. Bon, voilà qui est fait. Vous êtes bien silencieux, dites donc. Nous okay, qui avions imaginé que vous pleureriez, que vous piailleriez en voyant l'heure de votre mort s'approcher! Dommage. Vous avez déçu ma main, et moi-même! C'est triste. À présent, chers gentlemen, voici mon ultime cadeau. Mon ultime cadeau. Non, arrêtez! Non, non, non! J'espère que en qu'est-ce que vous faites? Allez, oui, très main. Elle est douce, la senteur de la terreur, de la fragrance du désespoir. Mais à présent, il nous faut partir. Parce que je crois bien que ça va bientôt grouiller de poulets par ici. Oui, oui, tu as raison. Ils ont laissé leur clé sur leur véhicule, les idiots. Ta -dam, ta -dam, ta -dam. Adieu, messieurs les nobles, bon séjour dans l'au-delà.